Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment appliquer du vernis semi-permanent. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, on va commencer par repousser correctement les cuticules avec notre petit repousse-cuticule. Donc très prudemment, on va appuyer légèrement pour repousser les cuticules vers la matrice, c'est-à-dire vers le doigt. Et on va faire de la même manière sur tous les doigts. Ensuite, je viens passer mon bloc polissoir sur la surface des ongles, sans oublier bien sûr la petite peau en contour au niveau des cuticules. Alors bien sûr, on ne passe pas sur la cuticule, mais on essaye bien d'enlever la peau qu'il y a tout autour de la cuticule, c'est-à-dire la petite peau qui est sur notre ongle. Donc on dépolie bien les ongles et ensuite bien sûr on va passer le cleaner comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc pour cela on utilise un carré de cellulose qu'on imbibe de cleaner et on va venir passer ce cleaner sur l'ongle. Alors le cleaner va permettre d'enlever les corps gras au niveau des ongles mais également la poussière. Ensuite on va choisir la couleur que l'on souhaite appliquer. Donc ici c'est le light nude que je vais appliquer. Et on va commencer très simplement par la première couche. Donc vous avez le choix entre appliquer une couche donc vraiment très fine ou une couche moyenne pour commencer. Je vous conseille quand même de faire une couche, on va dire, ni trop fine ni trop épaisse. Donc plutôt une, une couche moyenne pour déjà avoir une bonne opacité au niveau de l'ongle, mais pas avoir trop de matière non plus. Donc en fait, il faudra vraiment trouver ce juste milieu entre les deux. Si bien sûr vous voyez encore l'ongle en transparence, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas, euh, on réglera ça à la prochaine couche, il n'y a pas de souci. Donc il faut aussi savoir qu'il faut bien remuer, secouer les produits avant de les utiliser sur, euh, sur les ongles, puisqu'en fait euh, les pigments peuvent tomber légèrement vers le bas, surtout si ça fait un moment que vous ne les avez pas utilisés. Donc régulièrement, je les secoue pour. Euh, pour bien mélanger les pigments Voilà, donc là je fais toute ma main par contre ce serait possible également si vous êtes novice de commencer par par exemple un ou deux doigts ou même que trois doigts et ensuite donc catalyser pendant 30 secondes à une minute les premiers doigts et ensuite passer à la suite logiquement le produit donc euh, ne coule pas donc logiquement ça devrait aller si coule, c'est que vous avez trop de matière donc déjà il faudra enlever de la matière et si vous voyez vraiment beaucoup, beaucoup de transparence, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc essayez vraiment de bien jauger la matière. Comme vous pouvez le voir, je, je suis repassée un petit peu sur les côtés pour nettoyer. Et une fois donc que ma première couche a bien catalysé, alors là, je ne vous ai pas montré dans la vidéo donc, euh, comment catalyser, mais voilà, très simplement, euh, comme je vous l'ai montré dans d'autres vidéos, on va catalyser avec euh, la lampe LED pendant 30 secondes à une minute. Alors, plus vous allez mettre de matière, et forcément, plus vous allez le catalyser longtemps. Je vous conseille de surtout ne pas catalyser genre, par exemple, juste 5 ou 10 secondes et ensuite passer au prochain, parce qu'en fait, ça va catalyser juste en superficie et pas en profondeur. Et du coup, le produit peut créer comme des petites bulles, comme des, des, des petits décollements, et c'est vraiment pas le but. Donc vraiment, faites-le sécher entièrement. Donc là, j'applique une deuxième couche, donc de manière moyenne donc comme vous pouvez le voir à la deuxième couche c'est déjà beaucoup plus opaque beaucoup plus homogène et c'est ce qu'on veut donc si vous appliquez euh, deux couches on va dire assez euh, assez conséquentes, euh, vous pouvez finalement vous limiter à trois couches en tout si vous faites plutôt des couches fines je vous conseillerais quand même d'aller jusqu'à quatre couches euh, pour être sûr de, de vraiment avoir quelque chose de euh, d'assez opaque Donc si, si ça ne vous convient pas, si vous voyez que vous avez des petites, euh, par exemple une petite poussière ou quoi que ce soit, vous pouvez à tout moment repasser tant que vous n'avez pas catalysé sur la surface. Et donc le produit ne sèchera jamais tout seul. Il faudra toujours utiliser la lampe LED. c'est très facile aussi de nettoyer du coup les côtés euh, vu que le produit ne sèche pas. Il ne sèche que sous l'aide donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de travailler avec ma main gauche donc c'est vraiment compliqué pour moi en plus de filmer donc dans un angle pas évident pour moi et de vous le faire de la main gauche donc euh, voilà c'est pas évident évident mais vous voyez que c'est possible c'est faisable il faudra bien veiller par contre à ne pas toucher les cuticules à bien rapprocher le produit le plus possible de la cuticule sans la toucher pour cela comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo vous pouvez appliquer le produit sur les deux tiers de l'ongle par exemple et pousser la matière délicatement en faisant des petits allers-retours pour le pousser légèrement vers la cuticule donc moi j'ai tendance à repasser un petit peu avec mon ongle pour être sûr que ce soit bien net de toute façon s'il y a un tout petit peu de produit sur les doigts ce ne sera pas très grave puisqu'en fait quand vous allez vous laver les mains et eh bien le produit va partir donc là comme vous pouvez le voir j'applique la troisième couche Bien sûr entre chaque couche je catalyse mais je voulais pas vous le montrer dans la vidéo simplement pour ne pas perdre trop de temps pour ne pas que la vidéo soit trop longue trop longue pardon. Et, et mais par contre entre chaque couche j'aime bien catalyser quand même une minute puisque là je mets quand même des couches assez assez conséquentes. Donc ce que je vais faire par la suite sur cette pose c'est que je vais appliquer encore une fois donc une, une finition mat et encore une petite déco ce qui fait que j'aurai quand même pas mal d'épaisseur et donc euh, la tenue va être assez longue donc euh, ça peut tenir facilement 30 jours dans ce cas là, par contre je vous le rappelle ce sera très important de le retirer à la lime et ça on le voit dans la prochaine vidéo ensemble voilà donc j'applique sur le dernier donc, tant que vous n'avez pas l'opacité que vous souhaitez, il est possible de rajouter une couche. Donc là, je vois que j'ai débordé un petit peu en dessous. <rire> Comme quoi, même les pros peuvent faire des petites erreurs. Et donc ensuite, donc, je l'ai catalysé. Et voilà donc le résultat. Comme vous pouvez le voir, les ongles sont brillants, sont secs. Donc ce que je fais à présent, c'est que je, je regarde les ongles en fait, où j'ai eu des petites bavures. Et il est tout à fait possible à ce moment-là de repasser un petit coup avec la lime pour avoir quelque chose de bien bien net. Donc moi j'aime bien repasser très délicatement sur les côtés. Alors attention de ne pas vous blesser bien sûr. Et euh, prenez toujours la lime, donc comme je la tiens là, c'est-à-dire bien droite. Ne la tenez pas en biais. Voilà, et faites un geste qui part toujours finalement de la cuticule vers le bord libre, idéalement, pour éviter de vous blesser. Après, quand vous avez un petit peu plus de dextérité, vous pouvez faire des petits allers-retours sans problème. Mais sinon, je vous conseille vraiment de partir de la cuticule et d'aller vers le bas, c'est-à-dire vers le bord libre. Voilà, ça vous permettra d'avoir quelque chose de bien net sur les côtés. Donc, tenez toujours la ligne bien droite limer délicatement sur les côtés voilà là vous savez à présent comment appliquer du vernis semi permanent je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment le retirer très facilement